Natacha, tu es ukrainienne, t'en as rien à fiche de Vladimir Poutine. De sa clique et de ses claques. Natacha, je me mets sur mon 31, je t'écoute penser mes rondes bulles. Je pense au soleil de chaque jour Tu te regardes, Natacha L'océan étale, l'étale ah, Rien à n'affiche du petit Poutine Aucune importance, tu es belle et blême, Mes yeux azurés suffiraient d'une étincelle pour Suffirait d'un rien et feu le tyran Natacha, tu es Ukrainienne, t'en as rien à fiche du petit Poutine. Je pense à tes yeux auréolés que tu as à chaque pointe de sang. Aujourd'hui t'es loin. Loin est ta main Je m'emmure si je ne, si je ne Natacha, et danse, lire dans tes pensées, je sais Tu sais d'un murmure, une murmuration d'oiseaux C'est au-dessus des champs de blé Sache que tu m'attires comme Saturne ses anneaux et les damnés tournent et tombent. Le cœur des hommes est en feu, combat en pays assiégé. Je m'habille comme titan gelé d'eau, m'écoute parler, basse percussion, migraine, tu es loin de moi. Toi Et je dis que le soleil sent ton miel Jaune, bleu et ciel Mais je promets de te retrouver avant le pire du vent Natacha, tu es ukrainienne, t'en as rien à fils du petit Poutine. Je n'ai pas peur, car tu n'as jamais peur. Je t'aime. Je t'aime. J'ai quitté mon néant et marche dans les rues de rues bombardées, toujours à découvert dans ma tête. Pour te retrouver Natacha, tu es ukrainienne De Vladimir Poutine, j'en ai rien affiche. Un amour à l'arc de triomphe Le sniper Cupidon pour Natacha Voyage pour l'Ukraine, Ukraine libre, Peuple Natacha Ukraine libre, Peuple Natacha Ukraine libre, Peuple et Natacha, Ukraine libre, peuple et Natacha. Et je dis que le soleil sent ton miel, jaune, bleu et ciel. Natacha. Natacha. Natacha. The show.